Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et grand, l'immortel invisible, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute compassion, ou même qui riche en bonté et immense en compassion. Personne nous vient devant encore matin. Matin, Père d'amour, nous venons avec l'homme, nous. Nous venons avec l'esprit, nous. Nous venons avec le corps, nous. Mais personne, c'est ou même la carrière et toutes sortes d'appareils. Amen, surtout l'homme dans l'anthropologie Et celle où il y a une capacité pour nettoyer ta dame l'homme Et celle où il y a une capacité pour nettoyer l'inconscient l'homme Et celle où il y a une capacité pour nettoyer le subconscient l'homme Amen, Père d'amour, nous venons devant bon Père Saint Amen, nous demandons besoin de temps s'il vous plaît Venez avec lavage à pression, Père d'amour Venez retirer toute négative comme dans nous. Venez nous nettoyage Père Saint. Amen. Puisque tu dit où c'est de l'eau vivant, Sous l'eau, pas je me séché. Esprit reconfort. Mais Nous venons devant un père d'amour. Je demande de prier s'il vous plaît, pour faire un nettoyage en profondeur pour nous. Même Jean-Pierre Saint, Margot Terel est le prophète mais ne Même pas parler pour nous. Si vous ne faites pas un nettoyage en profondeur pour lui, vous êtes obligez vos enjeux. Parce passer c'est P7-Adatlan. Dans l'angle, il y a amen, oui. Pour te retirer toute vieille parole. Il est Vous vous Pour retirer toute vieille langage. Il est contre-parlé. Même jean vient comprendre. Amen, Alléluia. Pour service noir créable devant bon. pour adoration ou agréable amen oui davantage devant bon. son nettoyage de en profondeur et au même qui connaît qui niveau amen oui nous besoin nettoyage en profondeur c'est qu'on est amen oui si à niveau 2 nous besoin nettoyage si à niveau 3 chaque monde a son niveau il besoin nettoyage de l'esprit chaque monde a son niveau il besoin nettoyage de l'amni chaque monde a niveau, deux, si a niveau, trois, niveau, niveau, niveau amen alléluia il besoin nettoyage en dernier mais au même qui g à la mer ou même qui gagne niveau à la mer mais personne t'a pris s'il vous plaît Vin faire des trois pour nous en profondeur paix d'amour amen alléluia afin que personne pendant un moment d'adoration sao l'aide loi descend dans nous la jeune côté pour l'habiter amen alléluia la jeune côté pour oui pour la pnéon dans nous la joine côté amen alléluia pour la faire nous grandir l'aide l'oeil sa coulonne de la vie nous la va nous frais la va nous paix d'amour mais Père Saint-Denis, s'il vous plaît. Afin que, nous bonne des bonnes fruits. mes personnes. Nous bons résultats. Mes pères d'amour s'il vous plaît. Nous bonne conduite. Pour nous servir au Père Nous te merci, oui Seigneur Dieu. Amen, Alléluia. Pour notre jour. Amen Alléluia. Ou prédisposé. Pour tout petit tour, Qui sincère, Amen, oui. Qui implore et faveur. Puisque nous nous approcher devant le trône de grâce. Merci à Dieu. pour capotez un secours. Amen Père saint s'il vous plaît. Maintenant, l'Église a vint devant N'a pas secours Il y nettoyage, s'il vous plaît, en profondeur N'a pas secours On nettoyage, s'il vous plaît En d'autres fond dans nous Et mes Pères amen oui, pas de appareil sous la terre Qui est capable de nettoyer nous Amen, Alléluia, pas de y oui Personne ne capable nettoyer nous que vous même seul, Père tout-puissant Mais tant s'il vous plaît, nous venons pleurer faveur Tant pis, à si Dieu Viens nettoyer nous, non Tant pis, à si Dieu Viens nettoyer nous, non Viens propter nous non même je suis à Dieu ou tu qu'on retirer puissant tout il temps ou tu retirer tout sur vous sur vous amen Père saint s'il vous plaît fais ça pour nous pas grâce non parce que nous présence vous fais ça pour nous pas grâce non dans présence tout est possible dans présence amen alléluia toute bagage agréable pour faire pour nous Mais Père saint en s'il vous plaît nous dans présence et papa mérite pas nous non mais pas mérite Jésus-Christ amen alléluia par son sang versé Amen, Alléluia. Sur le bois du calvaire, par sa mort et par sa résurrection. Alléluia, Amen, oui. Et par son retour glorieux qui fait de notre présence. Et mes perses, s'il vous plaît, et sa vérité a dit, et couvert par sa justice, j'entrerai dans le Seigneur. Amen mes Saint Amen, oui. C'est à cause de Saint Jésus qui bat nous accès pour nous venir pleurer faveur. C'est à cause de Saint Jésus qui bat nous accès. Et mais sans capacité pour nettoyer, nous. mes s'il vous plaît, venez nettoyer nous, non. Amen, Alléluia. Que mon père d'amour, ne pas nettoyer le matin, après moi, la chute, oui. Que mon père, c'est amen, oui. le matin, après une la chute, oui. Mais père, c'est s'il vous plaît. Ou à chaud, dimanche matin, nous tape en et faveur, nous tape au nettoyage. Que mon père d'amour, ne nettoyage pas nous en profondeur matin. Amen, Alléluia. Après deux ans, dit qu'à là encore, oui. Messie Dieu, Amen. Enmi en we faiblesse, oui. Enmi en we mentement, oui. Enmi faouche, nous. Satan, le diable qui là, pour le détourner, nous. Pour la nous jouer nuit. Amen, Alléluia. Li faiblesses, ça faiblesse. Mais Père, c'est où elle est? Et ça, Père, Amen oui. nuit. On t'a dit, il connaît. bien e il y a ma faiblesse. Mais Père, c'est un prix, s'il vous plaît. Nabotéo. Viens nettoyer nous, non. Nabotéo. Viens coopter nous, non. Nabotéo. Viens retirer nous. Négativité. Retire nou. Amen, Alléluia. Qui va retirer notre présence. Tant pis, T'as Père, Fais ça pour nous, nos pères d'amour. Fais ça pour nous, nos dieux de grâce. Fais ça pour nous, nos dieux de toute force. Fais ça pour nous, Dieu de toute compassion. Tant prie, s'il vous plaît. Père, c'est vous-même qui connaissez nous. Vous connaissez nous mieux que peut-être pas nous. Nous achemions dimanche matin. En, en présence, où, pour nous avons adoré nous. demandons tant prie, s'il vous plaît. Bannons nous nettoyage en profondeur. Bannons nous nettoyage en profondeur. Bannons nous nettoyage en profondeur. Afin que, personne, Saint, cœur nous, l'esprit nous, nomme nous, bouche nous, va avoir adoration. Ou même seul mérité. Et nous agréable devant vous. Dans le nom précis de Jésus-Christ, nous t'en prions. Qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.